Dans ce tutoriel, je vais vous présenter deux outils qui vous permettent de stocker en ligne et de partager des fichiers qui résultent de vos activités de recherche. Alors on peut penser naturellement aux articles que vous publiez, mais aussi aux posters, aux présentations rapport ou même à des données brutes. Ces outils vous permettent donc d'ouvrir votre recherche et de la partager avec vos collègues ou avec des communautés scientifiques, mais aussi avec le grand public. Alors ici, il s'agit de Zenodo, une initiative de l'Union européenne, et de Fixshare, une compagnie privée détenue par Digital Science, une compagnie affiliée au Nature Publishing Group. Alors, les deux plateformes ont des fonctionnalités relativement similaires. Notamment, elles permettent de mettre en ligne n'importe quel type de fichier. Elles vont aussi attribuer à chaque fichier un DOI, Digital Object Identifier. Alors, il s'agit d'un lien permanent qui va permettre de localiser le fichier et faciliter son partage. Il existe aussi quelques différences entre les deux plateformes. Fixshare tout d'abord, est une compagnie privée. Elle possède donc ses propres serveurs de stockage. Fixshare vous impose aussi une licence complètement ouverte de type Creative Commons ou de type MIT pour le code source. Il existe une limite de 250 mégaoctets par fichier. Et Fixshare vous offre 1 gigaoctet de stockage privé. Donc pour les fichiers qui ne sont pas mis à disposition du public. Pour les autres fichiers, le stockage est illimité. Après, il est possible de s'abonner pour augmenter ses tailles limites de fichiers et de stockage. Zenodo est une initiative de l'Union européenne. Elle utilise les infrastructures sécurisées du CERN, ce qui est une certaine garantie de longévité. Elle propose une collection de licences, de la plus ouverte à la plus fermée, et impose une limite de 2 gigaoctets par fichier. Alors, il n'y a pas de limite de stockage sur Zenodo. Zenodo est plutôt bien connecté avec d'autres outils et d'autres plateformes, notamment avec Dropbox, qui vous permet de faciliter le transfert de fichiers depuis votre ordinateur, et avec la plateforme OpenAir de l'Union européenne. Cette plateforme permet de récupérer les informations des fichiers mis en ligne sur Zenodo et de les intégrer directement à vos rapports de projets européens. Alors, les deux plateformes affichent les données de façon relativement similaire. Ici, sur Zenodo, si on va dans les fichiers récemment téléchargés, on peut cliquer donc sur ce logiciel. Alors, vous voyez, il y a une petite description. Le fichier du logiciel est prêt à être téléchargé ici. Et puis, sur la droite, une série d'informations telles que la date de publication, le DEI, donc qui permet d'identifier le fichier, des mots-clés des liens vers d'autres versions du même fichier et une mention de la licence ici. Possible aussi de partager le fichier par mail ou sur les réseaux sociaux. Sur FixShare, c'est à peu près la même chose avec le fichier principal au centre et sur le côté les informations concernant le nombre de vues, les catégories, les auteurs, les mots-clés, la licence. Et encore une fois, la possibilité de partager sur les réseaux sociaux ou en utilisant le lien du DOI. Pour la plateforme Fixshare, il faut en premier s'enregistrer. Se, donc en s'inscrivant, en cliquant sur « Sign up » en haut à droite. Donc on peut s'inscrire en utilisant son identifiant ORCID. Euh, Orchid est un système qui euh, donne un identifiant unique à chaque chercheur permettant de les euh, identifier euh, sans ambiguïté. Euh, C'est un système complètement gratuit. Mais il est aussi possible de créer un compte euh, en rentrant euh, bah, son nom, euh, prénom, adresse mail et mot de passe. Alors une fois inscrit, euh, on, on clique sur « Login », ce qui va vous amener directement euh, sur la page de votre compte. Alors Cette page profil euh, vous liste les différents fichiers que vous avez déjà mis en ligne sur la plateforme Fixshare. Il existe aussi deux autres onglets. Un onglet Project, euh, project qui euh, regroupe des dossiers dans lesquels euh, vous pouvez accumuler des fichiers que vous avez vous-même téléchargés, que vous avez trouvés d'autres chercheurs. Et un onglet Activités, euh, qui vous... Euh, résume les dernières actions que vous avez faites sur le site. Alors concernant vos différents fichiers ici, vous pouvez gérer euh, le, le statut, euh, décider si ces fichiers vont être visibles par tout le monde ou seulement par vous. Euh, vous pouvez aussi décider de les supprimer si vous voulez. Pour ajouter des fichiers, il faut aller en haut à droite ici, euh, sur l'onglet Upload, en cliquant sur ce lien, vous arrivez sur une page qui vous permet de rajouter euh, des fichiers. Vous pouvez le faire, par exemple, en cliquant sur « Browse for Files » et en allant chercher le fichier voulu ou les fichiers voulus. Alors, dans cet exemple, je vais télécharger, euh, mettre en ligne sur le, sur le site, euh, un PDF. Euh, il s'agit d'un papier que j'ai publié et que j'ai reformaté pour respecter les règles de distribution, de libre distribution de la maison d'édition. Donc, le format a été revu, mais le contenu est le même que le papier final. Alors, je choisis ce PDF, et je l'ai téléchargé sur la plateforme. Alors, vous voyez que le Fixshare permet aussi de directement importer des fichiers depuis la plateforme GitHub, qui est donc une plateforme collaborative qui permet de travailler notamment sur le code source de logiciels. Alors mon fichier est bien mis en ligne sur le site, mais il reste encore des informations à rentrer pour qu'il soit trouvé par les utilisateurs et lui ajouter des descriptions. On est donc ramené directement à notre page de profil ou euh, on peut cliquer sur « Add info » pour euh, ajouter ces informations et décider de le mettre en ligne ou non. Pour l'instant, le fichier a un statut de brouillon. En, ajoutant, en cliquant sur « Add info », on peut donc choisir le type de fichier dont il s'agit. Donc, Dans notre cas, il s'agit d'un papier. Ajouter un titre. choisir une catégorie, ajouter quelques mots-clés et une description. Alors vous pouvez aussi rajouter des liens, un lien par exemple dans mon cas vers euh, l'article qui a été publié par la maison d'édition. Alors, en bas, là, pouvons peut décider dès maintenant euh, si euh, le papier va être mis en ligne euh, de façon privée ou publique. Dans mon cas, je vais pour l'instant le laisser de façon euh, privée. Je sauvegarde toutes ces informations et je clique sur « Preview article ». Cela m'amène directement sur la page. On retrouve le fichier qui peut être directement téléchargé. Un lien DOI a été attribué directement et euh, ce lien sera actif euh, une fois que vous décidez de publier euh, ce, ce, ce fichier euh, de façon publique. Pour la plateforme Zenodo, euh, son utilisation est relativement similaire à celle de Fixshare. Euh, si vous voulez euh, ajouter des fichiers euh, à la plateforme, il va falloir euh, s'inscrire. Si vous voulez simplement explorer, aller chercher des fichiers déjà mis en ligne par les différents utilisateurs, ceci est possible en utilisant les barres de recherche dans lesquelles vous entrez des mots-clés, ou vous cliquez sur « Browse » ici, et vous pouvez explorer les différents fichiers par, par type de fichier. Donc là, des fonctions très similaires à celles de FickShare. Donc Par contre, si vous voulez ajouter des fichiers, il va falloir cliquer sur « Sign up » pour créer un compte. Une fois cliqué, vous arrivez sur cette page qui vous permet d'utiliser des identifiants GitHub ou des identifiants Orchid, ou alors de rentrer directement votre adresse mail et un pseudonyme, ainsi qu'un mot de passe pour créer un nouveau compte. Avec le compte, vous pouvez cliquer sur Sign In pour rentrer sur la plateforme. Alors, une fois inscrit et euh, enregistré sur la plateforme, vous arrivez euh, sur cette page d'accueil. Euh, la page d'accueil vous présente les derniers téléchargements euh, mis en ligne par euh, différents utilisateurs. Vous pouvez accéder en haut, ici, à cet onglet Communities. Donc là, il s'agit d'une série de dossiers euh, qui ont été constitués euh, par thème et euh, qui vous permet donc de regrouper différents types de fichiers et de les partager plus facilement avec des collègues. Donc là aussi très similaire à FixShare. Donc certaines de ces communautés ont été créées par Zenodo, d'autres par euh, d'autres utilisateurs. Il y en a aussi qui ont été créés par euh, des journaux. Donc là ici, euh, journal Open Access, qui a décidé donc de mettre en ligne euh, les articles publiés euh, dans ce journal sur Zenodo. Alors, maintenant euh, que vous êtes inscrit, vous voulez euh, ajouter vos propres fichiers, euh, vous allez cliquer sur Upload. Alors vous arrivez sur cette page, on vous propose d'aller choisir vos fichiers de, euh, en allant explorer sur votre ordinateur ou de connecter directement euh, Zenodo à votre Dropbox euh, pour faciliter ce transfert. Donc, ici, on va aller choisir un fichier. Alors, cette fois, on va aller choisir euh, une image une image créée euh, qui décrit les fonctionnalités de notre MUCUS, un projet euh, qui a été euh, réalisé pour communiquer avec euh, le grand public. Donc là, je vais cliquer sur « Start Upload » pour mettre en ligne le fichier. Ouais, c'est très rapide. Et euh, on vous propose ici euh, de rentrer les informations concernant ce fichier. Alors, ici, on va dire que c'est euh, un poster, par exemple, un poster. On peut rentrer euh, un DOI ou se faire attribuer un nouveau DOI. Euh, on peut euh, indiquer une date de publication, un titre des auteurs. Entrer un autre auteur en cliquant sur « Add another author », une description, des mots-clés. Et alors là, très important, euh, il va falloir décider de la licence. Alors, On peut maintenir le fichier complètement ouvert en open access. On peut appliquer un embargo, une période d'embargo, qui va ouvrir l'accès au fichier à partir d'une certaine date, ou restreindre l'accès au fichier en expliquant les conditions d'utilisation. On peut aussi fermer complètement l'accès au fichier et maintenir le fichier privé. Alors, Dans notre cas, on va le rendre ouvert et lui attribuer une licence, alors vous avez une, une, un choix assez impressionnant de euh, type de licence que vous pouvez euh, lui appliquer. Dans notre cas, on va maintenir juste une Creative Commons attribution. Vous pouvez l'ajouter directement à une communauté intégrer un, un financement, un financement qui a permis euh, donc, euh, de réaliser ce, ce, ces données ou cette présentation. Et donc, euh, cette information va être liée directement avec la plateforme OpenAir, qui va pouvoir euh, directement lier ces fichiers avec des rapports de projets européens. Et après, vous avez toute une série euh, d'informations complémentaires. Alors là, ça va dépendre du type euh, de fichier que vous mettez en ligne s'il s'agit d'un journal, d'une conférence ou d'un livre, certaines informations spécifiques vont pouvoir être rentrées ici. Vous cliquez après sur « Submit » et alors là on vous rappelle que votre fichier va donc être disponible de façon publique mais qui ne va pas pouvoir être effacé du système. Alors là c'est une grande différence avec FakeShare, il n'est pas possible de retirer le fichier une fois qu'il a été mis en ligne euh, la description peut être euh, changée à volonté, euh, mais il n'est pas possible d'éditer ou de retirer les fichiers. Et qu'un DOI va être euh, enregistré pour le fichier. Je clique donc sur ⁇ Submit ⁇ Et donc vous arrivez sur cette page. Alors pendant un petit moment, euh, le fichier ne va pas apparaître. Euh, le Zenodo est en train de traiter euh, votre demande euh, et d'attribuer le DOI. Euh, après quelques minutes, il va avoir la possibilité de cliquer sur « View euh, » pour accéder au fichier. Alors là, pour l'instant, le fichier n'existe pas. Il faut être patient et euh, attendre 2-3 minutes le, le temps que, que ça se génère. Alors voilà, après quelques minutes de patience, la page s'est donc affichée, vous retrouvez les informations que j'ai pu rentrer, le fichier qui est téléchargeable et un DOI qui a été généré. Donc vous pouvez cliquer sur cette petite, ce petit rectangle bleu. Alors Zenodo va vous générer du code qui va vous faciliter l'intégration de ce fichier dans des mails, ou dans des pages web, ou dans des postes de blog par exemple. Voilà, donc euh, ce tutoriel touche à sa fin. Euh, je vous ai donc présenté Figshare, euh, qui est euh, accessible à figshare.com, et Zenodo, accessible à zenodo.eu. Alors, ce sont tous les deux de très bonnes solutions pour euh, stocker vos fichiers euh, qui résultent de vos activités de recherche, et surtout de les partager avec euh, vos collègues euh, et avec le grand public.